Je suis pédopsychiatre, psychanalyste. travaillé pendant bientôt 20 ans à l'Institut de Périculture, qui est un lieu donc où les somaticiens et les psychiatres avaient l'habitude de travailler ensemble, grâce notamment à Michel Soulet, qui a pu favoriser ces liens. Donc je travaille dans un service de jeunes enfants, et à la fois donc dans un service de diagnostic anténatal. C'est toutes ces années passées auprès des couples qui ont perdu un bébé pendant la grossesse, auprès des équipes hein, qui ont cherché à les accompagner au mieux, qui m'ont vraiment donné envie d'écrire euh, ce berceau vide. Je me suis rendu compte de, de cette grande souffrance euh, qu'avaient les parents et que euh, personne dans la société ne, ne la reconnaissait euh, vraiment et que ça pouvait avoir des conséquences très importantes sur toute leur vie, sur la fratrie, sur les, les grossesses suivantes, sur les enfants à venir, que j'ai vraiment eu envie euh, de, de parler de, de leur souffrance et puis de parler de tout le travail que faisaient les équipes et puis de mes propres réflexions aussi qui sont nées euh, euh, au fil des années, avec les échanges aussi avec mes, mes collègues. J'ai aussi une pratique libérale à Paris, où je reçois donc ces couples qui ont perdu un bébé, puis également des, des adultes qui étaient nés après un bébé mort. C'est des adultes qui cherchent désespérément leur place depuis qu'ils sont tout petits, Hein, qui ont l'impression de jamais satisfaire euh, leurs parents et puis ensuite euh, le, le, le, leurs conjoints euh, euh, ou leurs euh, supérieurs hiérarchiques. Enfin, ils ont l'impression de ne jamais avoir une vraie existence. Alors Certains s'en sont mieux tués que d'autres, euh, comme certains peintres, hein, Vincent Van Gogh euh, ou, ou, ou des sculpteurs comme Camille Claudel. Mais enfin, à quel prix, à quel prix d'autres ne s'en remettront jamais. Quoi. Ce livre, je l'ai écrit comme je travaille, c'est-à-dire à la fois en pensant aux parents et aux équipes que je côtoie. Et s'adresse tout naturellement aux pères, aux mères, bien entendu, mais aussi aux grands-parents qui sont toujours impliqués dans, dans ces situations, dans ces drames, à toute la fratrie, hein. et puis euh, aux professionnels, alors que ce soit les professionnels du corps hein, qui sont directement en contact des parents dans un premier temps, euh, les sages-femmes bien entendu, les auxiliaires de puriculture, les infirmières, les obstétriciens, les échographistes, mais aussi euh, les professionnels de la psyché bien entendu, les psychologues, les psychiatres, les pédopsychiatres, enfin toutes les personnes qui peuvent donc euh, rencontrer ces euh, parents ou à un moment ou à un autre de leur parcours. Un bébé, ça représente beaucoup de choses, le projet de bébé. Hein, c'est tout l'avenir. Les, les, les, les futurs parents euh, vont agrandir leur maison. Certains, des mamans ont pensé arrêter leur travail pendant un certain temps. Euh, c'est aussi euh, voilà, euh, un projet qui date de, depuis l'enfance, rivalisé avec sa, sa propre mère ou avec ses frères et soeurs. Enfin, c'est beaucoup de choses un bébé. Donc c'est vraiment un deuil très très particulier. C'est pas seulement le deuil du bébé, mais c'est de tout tous les rêves de tout l'avenir, de toutes ces promesses qui étaient faites avec l'avenue du bébé. Il va falloir renoncer à tout ça. Donc on voit bien dès maintenant que ça va être un deuil extrêmement difficile. Et d'autant plus qu'il n'y aura pratiquement pas de traces. Quelques images échographiques, les, les, les consultations euh, effectivement à la maternité, mais à l'extérieur qui va s'en rendre compte Qui va le savoir Qui va en parler Le deuil périnatal, c'est vraiment la clinique du traumatisme et de l'archaïque. Il y a une façon très particulière hein, de, de travailler. Il s'agit vraiment d'être présent, d'avoir une contenance. Et cette contenance, elle euh, doit venir de toute l'équipe. Hein. Ce n'est pas seulement le psy, c'est toute l'équipe. Donc c'est important de, de discuter avec l'équipe. C'est important que les équipes soient formées. C'est important euh, de, de les aider à pouvoir euh, rentrer dans une chambre où une maman vient de perdre son bébé. C'est important de pouvoir mettre la main sur l'épaule d'un père qui est complètement effondré. Et cette clinique m'a permis de repenser tout le processus de parentalisation et également toute la clinique du deuil le deuil périnatal c'est un deuil très très particulier hein, puisque c'est le deuil d'un enfant qui n'a pas vécu il n'y a pas de souvenir. Hein. donc c'est un deuil qui à la fois on dit narcissique hein, parce que ça ça vraiment concerne vraiment la, la, le, les parents la maman notamment puisque c'est un deuil dans son corps et puis c'est un deuil objectif puisqu'il s'agit euh, d'un petit bébé mais on sait jamais à quel moment il s'agit euh, vraiment d'un petit bébé parce que la représentation qu'ont les parents euh, de, de ce futur bébé est très différente hein, euh, selon leur histoire selon aussi euh, le terme de la grossesse et c'est très important de tenir compte de ce qu'ils ont comme représentation de ce futur bébé pour les aider, pour les accompagner car parfois voir un bébé alors que dans leur tête il ne s'agit pas encore d'un bébé ça peut être extrêmement violent tous les couples toutes les mères tous les pères ont des ressources psychiques importantes mais sous le poids du traumatisme elles sont anéanties ce qui va être important c'est au fond c'est de leur redonner la possibilité de penser et on va découvrir là une, une formidable créativité psychique. Et c'est pas seulement nous les psys, c'est toute l'équipe. Hein, c'est dans les gestes, dans les paroles au moment de l'annonce hein, de la mort ou de la grave pathologie qui va conduire à la mort. Euh, c'est euh, ce, ce travail au moment de l'hospitalisation. Et puis après nous, c'est le travail qu'on va faire. Alors, il se fait de différentes façons, il y a des entretiens individuels, mais il y a aussi le travail de, de, des groupes, qui est vraiment extrêmement important. Ce pas les mêmes choses qui se disent. Euh, parfois, dans les groupes, euh, certaines femmes vont pouvoir euh, exprimer euh, des sentiments très forts, euh, tels la, la colère, leur agressivité, euh, euh, leur honte aussi, qu'elles ne feront pas en individuel. C'est en entendant les autres femmes en parler hein, qu'elles vont pouvoir aussi euh, exprimer ces sentiments. Et c'est très important d'exprimer euh, la colère, le sentiment d'échec, la honte, parce que c'est ce qui empêche aussi ce travail de, de, de se faire. Et pour que la vie puisse reprendre, c'est très important d'élaborer la perte de cet enfant. C'est extrêmement important de, de pouvoir accompagner ces couples. Euh, chacun enfin, des couples réagit d'une manière différente. Hein. Certains vont euh, en parler beaucoup et, en, et ça va devenir complètement envahissant pour toute leur vie. Et euh, ils ne vont pas pouvoir euh, investir euh, d'autres projets ou, ou d'autres enfants à venir. D'autres, au contraire, ne vont plus du tout en parler, ne vont même plus y penser. Ça va s'encrypter complètement. Qu'est-ce que ça va devenir dans les générations futures on l'ignore totalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, quand on accompagnait bien ces couples, quand ils pouvaient avoir une reconnaissance de ce qu'ils avaient vécu, hein, de ce bébé, eh bien les mères pouvaient se mettre à réinvestir la vie. Il y avait une partie d'elles endeuillées et une partie d'elles tournées vers d'autres projets. Elles n'ont pas besoin de porter en permanence la mémoire de cet enfant, puisque c'est reconnu, puisqu'il est reconnu, puisqu'on puisqu peut en parler. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je me suis aperçue de l'extrême créativité, la grande créativité psychique de tous ces couples, de toutes ces mères. C'est absolument extraordinaire. Comment la vie peut repartir avant Et beaucoup plus riche, me disent-ils très souvent. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, que j'ai voulu le dire, que j'ai voulu être un peu le porte-parole aussi euh, de, de tous ces couples. Cet enfant, hein, il ne sera jamais oublié. Il reste toujours dans un coin de la tête. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre à côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres enfants. Et qu'on ne peut pas être heureux avec les enfants qui étaient déjà là. La vie ne s'arrête pas pour autant.